un glisser déposer on va rechercher le document qu'on veut déplacer donc là dans documents j'ai mon dossier cv et je souhaite le mettre sur le bureau je fais un clic gauche en restant appuyé je le déplace vers le bureau et je relâche et du coup ça fait comme un, un copier coller et ça permet de déplacer le le document.